Aa! <static> <gülüyor> <gülüyor> ben Aa! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> L'école commence à fermer et on attend nos capables sur les réseaux sociaux. Côté plusieurs directeurs dans la Coupe-Otto-Prince, déjà sorti note, pour m'en déparer au Kim Betty Mounoula Kayo par rapport à Zach Baditis et Kidnapping qui crasé le pays. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. jeudi nous, c'est lundi 6 mars 2023. Je suis content pour me retrouver et c'est le moment pour me présenter un le point qui prend le débat dans la là pour journée. Faites-le Joseph à Kagari, c'est debra doit vite l'homme police mettez se mettre en bas-code. Il a annoncé l'oufouke, dès que le a ça fait en même temps, allié chef gang Maria qui s'évite l'homme innocent, la police déjà arrêté David Joseph, l'y a Comme moun qui ta kidnappé jean Franklin 7 octobre 2021. Et puis tout y madame li a dit tout l'été était dit fait sous en d'un kaïla. Et de gari lui-même arrêté dans kidnapping. Soumane, c'est Félix, litouille et puis a jeté cadavre là dans Wanamint. Pascal Adrien qui plaidoyait en faveur de l'autre, c'est sécurité en de pays suite à rentrée balle pa paquette dans douane li mandé plus c'est surveillance il a côté depuis ce matin nous cap plein entendez godé qui équipe était après la mort sexy et bien pour le moment qui t'ai annoncé cause fait c'est sorti c'est qu'on y a là qui gagne détail mais là messieurs pourquoi aller pour ça déjà ou sous Sofia tv 83 réseau information c'est pas le moment pour notre dans développement information venez là pour qu'on les chaises ou chita mes nouvelles là non bonjour en n'y pas changé pendant le week-end, situation de tension dans le centre-ville Port-au-Prince, ça a été créé en gros, panique pour appeler le monde qui a dans différentes localités et monde, le monde qui t'ai fréquenté diverses zones dans centre-ville à Port-au-Prince, Kafou, centre-ville d'Elma, petit ville Tabarre, route frère, frères et bien, aucun dans zone ça ou pas épagnier, je dis on en, en bas action gang soit nèg armé ka boukate koubal entre eux, ou bien nèg armé ka bouler sous commissariat, cap étein la vie et policiers dans différentes endroits ça yo, différents endroits ça yo. Mais habitant dans Fontamara Matissant, même Jean Jodia dans la zone Christ Soa Solino so, Delma 24 Kababelerre Andibad Delma situation vient très compliquée côté Moun au pendant week-end non lancé en pile cri d'alarme t'as lancé SOS moun mona Katielerre Mouna différents côtés sayo Aveni Pouplar, même à ta zone lalu Mouna zone bois vernant tout côté sayo moun yo t'as lancé de cris et d'alarme par rapport avec coup de balle qui t'as chanté dans zone Silayo, bennec Arméka Boukanti coup de balle rend la vie Mouna zone sao traite Très, euh, difficile euh, na, à faire qu'on est là mais il y a plus de monde qui sortit blessé il y a plus de monde qui prend balle marron dans différents endroits si et ça qui t'est créé il y a un gros vent panique dans différentes localités si ça y monde t'a cherché monde pas ok ou pas ouais monde qui t'a commencé à prélé un dit de travail la presse la ge, pour t'a lancé créer son espoir parce que il y monde qui t'a obligé de courir la gueule et un dit j'étais coyot pour pas victime ma balle neg marron alors neg, euh, il est avec y une situation qui était très très compliquée, je ne dis Solino, Nan et Babelaire, zone, mon, oui, Montale, zone non, rue, rue Montalais, zone rue Pavé, rue Miracles, zone Andy Lalu, toute zone saoudite, très compliqué pour moun qui a vivent dans zone Silayo, zone nationale, zone National, en pile coup de balle chantée dans différentes localités Sillayo. Et la situation pas changé tout l'après-midi dimanche-là. Ça veut dire pas dans, vendredi samedi. Il était compliqué, mais tout hier après-midi dimanche, la situation là, en court, est encore très compliquée. Côté Moulioté, car a pile détonation, en pile de coup de balle dans le niveau même zone que nous avons cité là yo, Et c'est qui a créé une grosse situation si, là Dans la zone d'Elma 30, d'Elma 18, zone de zone d'Elma 32, mais tout en dit périmètre zone, ça a des gros courri, te, ge, gros tensions la pérèze qui était plané la caille citoyenne. Et c'était la même réalité à tout. Alors, niveau moi alors Fermat côté, quoi, climat, tension qui était créé dans la zone ça. Ça, qui t'es la guerre, nous, nous, nous, la nous, Qui est nous, qui qui nous, nous, très compliqué nous, Centre Ville-Port-au-Prince, région métropolitaine Port-au-Prince, qui sous contrôle simdadil comme ça, n'est armé parce que dans pile localité, c'est au même café la pluie et les boutons qui empêchaient mounio vivre dans zone silayo et mounio pas le choix obligé courir pour pas victime en bas même les gè moun, ses voix balmaron qui victime. Nous toujours été sous question de sécurité à un monde qui a pas victime de la balle à qui victime de la balle à dans Delma B1 et pas d'un coup de balle qui passe si chanté en bas. Hier dimanche 5 mars là l'après-midi, il y a un près marron à niveau Delma B1, pas trop loin, quartier général qu'on intervention avec un médecin l'audio. Les qui cassaient, ils en urgence à l'hôpital. Yon situation tension qui régnait dans la zone avec pile catouche qui passe si ce chanté. N'a signalé tout depuis quelques années, zone Badelma, un ben, pile moun pas fréquenté à cause d'affrontements qui gagne gang rival et puis détonations qui souvent moun attendaient dans zone Badelma. Et voilà situation sa, li la situation ça, les mêmes gens disent là, qui gèrent plusieurs jours qui colle dans cette centre-ville Port-au-Prince. Nous avançons avec uh, information qui gèrent pour avec uh, Zaka criminalité. Nouvelle ça qui choqué choquer secteur ça, côté différents artistes, même la presse tout, l'autre après après nouvelle Ralph Théodore que tout le monde connaît son nom artiste qui c'est sexy mais euh, artiste comédien ça sexy qui perdit la ville pendant week-end non mais Ralph Théodore en plus le monde connaît son nom sexy artiste ça mourit bien bonnet matin vendredi qui était 3 mars 2023 dans un avenue populaire bloc nazon selon l'information qui arrivait join nous même dans salle nouvelle radio méga toutefois pour que pour que trois détails sur le monde qui à commettre action ça sous comédien. Et quand l'information qui même les croire c'est dans bloc là, même que c'est le même ta vivre, que euh, les recevoir le mole espace à côté, les perdir la ville en bas, pile coup de balle, mais jusqu'à présent, poko ka identifié qui est qui commet action aussi là, sous euh, dit, artiste, comédien, te, nous capables de dire Alpha, Théodore, que tout le monde connaît sous nom sexy, que nous qui participait dans pile, un dit, euh, sport, promotion pour ensemble, entreprise, et en même temps, tout qui participait dans... En vidéo au carnaval, côté sexy, les mêmes, à, en application talent que les mêmes, ils les petits David, le vendredi matin, qui était 3 mars 2023, et Ned, Ned, David et dans la zone Avenue Poupleur, Bloc Nazon, Jean-Dian, c'est dans la zone ça, il faut que Sexy lui-même vive. Gain entreprise, une société Musca Group, une entreprise côté Ralph Théodore, dit Sexy, qui pendant plusieurs années, qui sont communiqué pour capable de dénoncer et de à. Notre dénonciation à condamnation, Société Musca Group a dénoncé et condamné assassinat Ralph Théodore Dissexi. Société Musca Group a appris avec choc et stupéfaction, assassinat crapuleux, ancien collaborateur nous Ralph Théodore Dissexi. 3 mars 2023, tout près résidence privée de la maison. Et l'autre fois, la société haïtienne, Nadei, nous dénonçait puis nous condamne à toute force nous assassinat au ça qui c'est en l'autre coup. En plus, nous croyons ali ne doit pas impunis, même ja avec plusieurs autres crimes qui commettent dans le pays. N'asant ça, nous exiger justice capable à et puis auteurs, auteurs crimes ça capable punir même gens la loi m'a mandé ça. Nous profiter pour une un cri d'alarme, pour nous rappeler à cotoirité au dans l'état responsabilité au gai, puis capable responsable au pour capable sécuriser population. Zachsila, qui te nous, yon, avons une douleur, nous pa pas pour ne exprimer. nou. nos tap travail, travail, en, entreprise dans pendant plusieurs années, tu collaboré comme comédien sous film avec publicité. Tu yon te vini yon venu, tu es venu, venu, ki qui ki li Muska groupe a présenté Sincère condoléance li Ak famille, proches, amis, Collègues, et fans, tout monde Moun ki affecté a après Départ totalement inattendu Ralph Théodore sexy. Toujours information ki sur Criminalité, Mkral vini avec information Sa que j'ai annoncé dans titre journal pendant week-end là. la nek yo tou Bandi yo ki passis pan bote moun Ale avek yo, pou nda di bien Kidnape moun, ben nan zone fermate pendant week-end la nuit qui était samedi 4 mars à Bolouvri et hier dimanche, dimanche 5 mars, là, nous avons quitté un couple, c'est-à-dire Mme Akmouché, qui vit ensemble dans la localité qui est du plan. Mais nous qui est dans la localité qui a été quittée. Mais nous avons quitté un autre cas de dans la localité du plan 3, la Cou du plan, qui a Mais nous avons quitté un autre qui a été quitté dans l'espace. Nous qu'on est la Cou du plan, c'est une localité qui est gouvernement commune. Qu'est-ce qu'on fait d'après les informations, nous avons quitté qui autre cas de Mounsaïo environ 10 heures dans matin. Les arriver, rentrer avec un gros âme, nous n'en et yo broter moun sa yo, yo ensemble avec yo. Mais quelques heures avant, on est capable de dire kidnapping sa, c'était temps avant. Pour nous dire bien, vendredi soir, ou bien dans soir, ou bien samedi matin même, avant même de commettre action ça, tu déjà des une situation de tension qui tape régné dans le niveau de si, la zone fermée, côté habitant dans différentes localités. Si tu as lancé cri d'alarme, tu as lancé SOS, beaucoup d'autorités concernées pour poter support et pour pou, y'a contre le caractère parce que tu es en dans une situation pas de cap avant quoi, à cause de la balle qui t'a choté, et qui as créé gros tension dans différentes localités. Et je dis, on a rentré la caille où deux mounsayo, Madame Marc Mouché, samedi, un dimartin, matin vers les deux heures pour l'ouvrir, dimanche matin, y a kidnappé Madame Marc Mouché dans la localité qui est la Coupe du Plan, mais la Coupe du Plan qui est les trois qui trouvent dans la commune Kestroff. Nous a toujours été sous question de sécurité. Nous a examen kidnappé dans la nuit vendredi 3 mars depuis deux petites, y a un gros cadre dans le ministère de l'Éducation nationale à formation professionnelle l'agent Odoulan n'a pas réussi identifier la caille secrétaire général ministère éducation nationale à formation professionnelle dans la nuit vendredi 3 mars là et puis kidnappé deux petits Ivan Randy Eugène 23 l'année avec Gabriel Prima des hommes 22 l'année deux petites secrétaire général Ivan Eugène n'a exam kidnappé la vice une machine qui pour famille pour transporter otage d'après information moment victime qui pas caché qui est sidlit pour une petite fille qui souffrit diabète. Gravissément des 600 000 dollars, une chaque famille pour libération. Tâche toujours d'après Madame Eugène qui dans SOS, bail autorité yo, nan pour joindre libération petite fille. Li Gagner continue à petit mais l'appel reste d'amitié population côté rapide là d'ailleurs participant victime abattue autorité. N'a toujours venu avec uh, diverses personnalités qui a pas réagi. Sur question insécurité notamment question qui n'a le coordonnateur bio-avocat international, maintenant, il Joseph qui critiquait gouvernement, qui coupable dans climat et la sécurité, qui voulait conserver gang gang à l'organiser élection puis qui collé. Maintenant, il y a Joseph qui critiquait l'autorité, qui n'a de plan sécurité. responsable de passé, prend des DGPNH à France qui d'après lui, ne pas paraître à la hauteur pour mettre le phénomène de sécurité à la côte de l'IA. Pour cela, il y a Joseph qui est dans le micro, il Samedi. Et le Trump, nous pas qui plan et qui politique pues et sécuritaire de gouvernement ou de l'État? Nous ne savons rien, nous savons que ça a ça gagne. Nous savons que c'est des gens qui ne connaissent pas, alors que nous disons que c'est docteur, nous faisons master, nous faisons pour nous dire que nous allons en France, même si c'est faux. C'est le minimum pour nous Il faut nous et qui est politique, sécurité et gouvernement qui doit être inscrit non on papier, on côté que les gens consultent. Nous, on rien. nous, nous, nous, nous, Comment la population est capable d'aider Et nous, nous, et accent nous, nous, nous, nous, nous, C'est nous, nous, police nous, police nous, proximité nous, nous, nous, nous, nous, et nous, nous, nous, nous, nous, nous, messieurs, nous, nous, nous, nous, nous, rap rapine de yo mais vous partagez avec la population. Et la population, c'est eux qui antenne pour eux. C'est eux qui ont réglé et pas qui te sur sur etc. Bon, la police est perdu ça. Il n'y a pas de police de proximité qui peut aller et qui peut entraîner dans la population. C'est mes amis, les policiers de C'est la population qui a police d'information. Et ceci sont l'argent pour sécuriser qu'ils sont. Ils ont besoin. Il payé des pour que la police arrive sous monsieur. Parce que, bah, ça, dit pas un bagaille, pas de temps, dit qui est trop difficile. Jamais il a un banditisme, il a gang de terrorisation, Mais monsieur, il a fait en sorte que la police, on monsieur, on est à de nous en côté, il a connu là existé. Ça veut dire, mais zone qui c'est zone pour que les plages pour aller qui pour faire tourisme, qui pour... Côté s'occupe tout le monde, à Jamaïque, alors que les gang sont très fort, Jamaïque. Non seulement ils n'y pas mais ils mm ont -hmm. contourné, ils ont mis la aussi... prédétente gagnante en côté, ils ont réduit l'espace. C'est l'État même, alors, je vais dire l'État, il faut me préciser pour c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, et qui c'est le gang Parce que c'est eux-mêmes. Et parce que qui voulait le plus pour à l'élection, c'est même qui voulait le plus et pour capable pas payer la jambe caribéa pour Caribbean. Ouais, on peut pas renier. C'est eux qui voulait. le en deux enrager bah ici. Boris. Le barque a résultat. Il ne pas désister ni démissionner. Alors, je ne moment pour qui ça nous. LB, je ne barque pas est qui camper là qui pas payer mon activo n'ido et et aux abois. C'est monioka qui veut faire brigade criminelle et alors brigade de e vigilance pour moi, nous organiser, que ce soit dans verette la caille des chapelles, Bourrel, la Thirivière, par l'autre bord, pour dégager, pour, pour nous mettre Jean-Jacques pour mettre... Fait... Alors, il n'y a pas eu un renfort pour police. Donc, moi-même, je que c'est l'État qui affaiblit la police. Il y a certains qui sont que confortables, soit dans Pétionville, soit à l'autre côté, et, et je vous dis, il y a tout le monde dans le bataille. Voilà, en tant que côté intervention, on euh, Mario Joseph, qui est responsable, euh, B.A.I., qui t'a préagi sous question de sécurité. On a toujours été ensemble avec lui. Euh, fois, ça c'est réagi, à préagi sous, soit, yon, éventualité intervention, euh, euh, militaire étranger. Responsable B.A.I., en quoi, police nationale, est capable de résoudre un problème insécuritaire de des pays volonté politique. M. Mario Joseph, en euh, compte, idée pour ta en force militaire étranger, puis les soldats des salines, là, là, elle considéré mauvaise expérience à des fois c'est moulin, quoi j'ai -ah population mobilisée pour faire pression sous l'état. Encouter un une autre fois, maintenant, Joseph a toujours un ami qui est samedi. Donc, même penser, police policier n'a pas, nous sommes sûrs, et nous mêmes et que ce soit BAI, Molegaf et tout l'heure, nous pensons que c'est une question d'intervention étrangère, c'est impérialiste pour venir là, et parce que si nous prenons bilan ministère, ça veut dire nous ne parlons pas encore pour venir occuper le pays, ça, hein, bon, ici encore, donc, dans le sens, ça, c'est messieurs, c'est la population qui prend la rue, de la rue, et mobilisez qui mobilisez pas de mobiliser les gens. Mobiliser la rue seulement. Et traque toute les bagaille pour faire sentir voyons. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme de consultation de la population. Bon, c'est pour créer, créer, pour dire et, et, et, ça ne pas voulu, et qui ça doit être fait pour payer pays. Parce que avenir, avenir là, moi-même, c'est vrai que nous quand j'avais dit mon vivant dernier niveau à me valrer des sommes et j'ignore qui paye n'a une amitié nommé aussi est constat n'a continué que mes bagages donc c'est pas l'autre bagage soit négio bon c'est des arrogants sonores je nous dis là et qui voulait toucher l'argent et l'argent donc j'arrive sur nous disant les a touché donc il met l'argent non mais yo ils fait tout ça il au velay petite femme et puis travail pour faire au bas du nom de qui au vel qui au parvel et au pas jamais d'accord pour et puis on a désisté, pas qu'à délivrer, on a délivre, désisté déjà, l'autre là la dit. Mm -hmm. Donc moi-même, bon, c'est comme ça me je comprends. Mais même si on a fait ce la police, de temps en temps, montre qu'elle est capable. Puis qu elle montre qu'elle est capable. Ça veut dire que moi-même, la police, elle a fait sécurité. Donc, je pense que c'est courir pour courir derrière monsieur. Soit ils ont démissionné, ils ont l'autre pour une place. Yo, mm -hmm. Parce que ne sont pas capables, ils ont des incompétents. Et c'est ça la situation. Et voilà déclaration responsable B.A.I.A. qui s'est met Mario Joseph qui était... Yon a intervenant dans l'émission Panorama samedi passé avec uh, Romanet samedi, piske la de la police nationale que capable de solutionner les qui là, depuis que la police rempli conditions pour ça que la police a qui là. C'est pour la question la police. la la police France LB qui avec comme la police réunion commandement côté avec le uh, directeur départemental, vendredi qui était 3 mars 2023, rencontre ça, qui a pour objectif uh, garder, évaluer sans capable situation de que situation pays que que différentes structures la ke, uh, différent structure. Alors, la police la que je dis, yon, de de très la la que la police nationale d'Haïti qui a de pour uh, renforcer les capacités opérationnelles de la police, écarter ou ensemble de contraintes, ou ensemble de problèmes qui, que la police fait face en dedans ça Regardez tout si on prend de nouvelles perspectives avec la police nationale d'Haïti. Mettez en marche tout, on peut dire ou ensemble de cadres, redynamiser l'institution de la police, permettre de nouveaux cadres qui prend promotion, créer de moyens, de stratégie pour la police qui répondent. Et enfin, rencontre ça, commandement de la police, on a parlé de commandement de la police, on a parlé de France LB, nous demandons avec responsables policiers dans les différents départements pour y faire coup d'arc coup de l'an, pour y mettre les territoires ensemble dans l'idée pour continuer à lutter avec, contre les bandits pendant qu'il y a ben, résultat comme ça doit. Et la police a li même pas de continuer à compter les cadavres, même genre toute population haïtienne n'a pas de continuer à compter les cadavres, que le mandat avec ensemble des responsables saillots prend responsabilité yo, pour finalement la police a rempli mission, là. pendant que France LBT profiter profité sa détermination policier, malgré moyens qui ont été limité, mais je crois que la police a privé. On a toujours été sous question en sécurité, un mouvement national toutou n'est pas caché que tu dis par rapport à vitesse et sécurité pendant payer des piquets. On a une responsabilité qui c'est Pascal Adrien persuadé d'augmenter contrôle au niveau droit nu à baille en souffre ça parlera l'autre gang qui parle qu'une difficulté tout pour jouer une balle Pascal Adrien faire connaître tous les autres problèmes sociaux qui terrible quartier populaire pour les hauts table décourager généraux faire violence en côté Pascal Adrien. Ensemble d'institutions qu'on a mérité renforcer pour arriver à combattre les romanes, ou non seulement ou est la police là, pas de sortir de là, ou l'armée assez certainement, parce que ce n'est pas moi qui a inventé, c'est la constitution la a fait deux composantes, c'est l'armée avec la police. Mais je ne sais pas plusieurs émissions que je là en train de en dehors de l'armée de la police police, ma pas bon l'autre institution qui en pile monde classique, ma appel à lui mais qui joue un rôle fondamental ou qui cache un rôle fondamental dans aider nous limiter les manifestations, les phénomènes de kidnapping, sécurité, tout le monde a gardé la douane de manière générale. Parce que en d'un prémissime, Haïti n'est pas produit de cartouche. Haïti, c'est importer, nous importer cartouche. Mm -hmm. Et comme ce n'est pas une importation formelle ou une importation régulière, le n'a pas eu de cartouche capable d'entrer dans le pays. Le Manes n'a pas avant tout de contrebande. Ça veut dire que si capable de verrouiller les porte d'entrée pays, si vous capable de mettre un contrôle strict à travers différentes douanes qui viennent dans le pays, que au niveau de post-frontalier, que au niveau de différentes douanes par rapport à ce qui viendra dans la et autres, vous êtes capable de vous bataille contre la source d'approvisionnement criminalité telle que les manifestés dans le moment que -hmm. nous parlé là. Puisque même si bon M4, bon M1, bon M50, si yon pas cartouche, honnêtement, son bout de son bout de boîte dans le monde. Donc, il est clair que c'est tout ensemble de d'institutions, sans oublier la justice, parce que c'est la police a joué Et puis, au niveau de l'instant judiciaire, il y des dispositions appropriées, par, par exemple, pour un contrôle qui fait de travail que la police a fait en amont. Hein. Mm -hmm. Donc là encore, c'est la je sur à terre. Donc c'est ensemble d'institutions pour jouer au Mais on ne pas être mentir, c'est d'abord partir d'un plan. Il faut un plan global de sécurité publique, qui est capable de décliner en plusieurs points, qui capable de responsabiliser différentes institutions dans l'État. Hein, et chaque institution appelé appelée pour jouer oui, oui, oui, au Lyon, pour qu'au fur et à mesure, nous remontions pas de plan. Hein. Mm -hmm. À court terme, dimension coercitive, là, vous pas capable de neul, Dimension de contrôle, notamment à partir de droite, n'a pas ignorer, mais à moyen et long terme, il est clair qu'au niveau socio-économique, il faut que l'autre rapport que nous gagnons par rapport à la richesse qu'on produit, qu l'autre rapport par rapport à la richesse qu'on distribuer équitablement dans la société, pour permettre que nous arrivions à combattre toute forme de criminalité que nous avons parlé là.